24 novembre, donc euh, je voulais vous montrer la température voilà, il fait, je sais pas si vous voyez, il fait à presque 18 euh, on est devant la planche où j'avais positionné mes salades huit donc euh, pour pouvoir faire des endives je me prépare à les arracher complètement donc j'en ai déjà arraché une partie alors euh, je m'attendais à ce que ça soit plus gros euh, j'ai un peu toutes les tailles mais j'ai quand même beaucoup de petites vous voyez par rapport à ma main, c'est pas énorme euh, par contre j'en ai quelques unes qui sont un peu plus jolies voilà, mais qui sont toutes tordues, alors je ne sais pas s'il euh, y avait des pierres ou quoi, et qui faisaient qu'elles ne euh, poussaient pas droit, en fait. Donc je pense que c'est lié euh, à la présence de pierres, ici on a beaucoup de pierres dans la région, et donc j'en ai quelques-unes qui sont droites, comme celle-ci, qui est un peu plus grosse que les autres. Donc, euh, voilà, donc je vais faire le tri, je vais déjà tout arracher, ensuite je ferai le tri, et je, euh, je ferai pousser ensemble les plus grosses et euh, les plus petites euh, ensemble également. Donc je m'attaque à ça, et une fois que ça sera terminé, je vais pouvoir préparer la terre euh, de cette planche, euh, donc euh, l'enrichir un petit peu avec du compost, euh, de, de la potasse, là, euh, qui, qui issue de, des cendres de la cheminée. Je voulais vous montrer, en fait, c'est la présence de champignons dans la planche. Comme euh, j'ai mis de, euh, du taillis de, de bambou euh, à se désagréger, Alors, je les avais utilisés en paillage, et là ça se désagrège donc bon, j'ai repéré beaucoup de, de champignons en fait qui se sont développés dans ce paillage j'ai vu, vu ça la dernière fois quand j'ai arraché mes, mes pieds de tomates, vous voyez j'en avais encore là. Là, bon, là ils sont cassés parce que je suis passé à côté, donc, je ne sais pas ce que c'est comme champignon. J'y connais absolument rien je ne vais pas prendre le risque de les manger, mais j'en ai un peu partout, Là j'en ai encore ici J'en ai encore encore un autre, un autre paquet ici et j'avais même euh, des pommes de terre euh, que, en fait que, que j'avais laissé pousser Alors, je ne sais pas ce que c'est comme variété peut-être euh, peut-être des cerpomiras je vais voir je vais je vais les arracher je vais voir si elles sont encore bonnes voilà donc j'ai fait trois tas avec euh, celles qui avaient des plus grosses racines donc euh, bon c'est relatif, hein, mais euh, j'ai essayé de faire un tri plus ou moins efficace. Donc les plus grosses ici, ensuite les moyennes, donc avec une taille qui pas énorme, et ensuite les petites. Donc celles-là sont vraiment très petites. Alors on, on va voir, en fait, si j'ai encore de la place dans mes deux poubelles, eh ben, je les mettrai, sinon je ne les, je les mettrai pas. Mais euh, bon, on va voir, je vais quand même leur donner leur chance et on verra ce qu'on arrive à obtenir avec. Voilà. Voilà, donc là j'ai euh, autre chose en fait que, sur lequel je suis en train de travailler. Euh, donc euh, c'est la fermeture de mon abri. Alors euh, le but c'est bien sûr d'avoir les mêmes résultats que j'obtiens dans la serre avec cet abri. Euh, et en plus de m'en servir comme... Euh, nursery euh, quand le, le, le temps euh, s'y prêtera j'ai simplement euh, posé des planches de coffrage que j'ai découpé à la bonne taille euh, donc euh, bon, là j'ai fait une petite découpe pour pouvoir euh, euh, englober le poteau et donc là je m'apprête en fait à positionner une bâche euh, sur cette étagère pour pouvoir stocker euh, euh, mes racines de, de salade loaf parce que euh, j'ai vu que la première étape consistait à laisser à peu près pendant une semaine euh, une semaine à dix jours les racines de Whitloof pour pouvoir stopper la végétation en fait. Donc euh, ben, j'ai étendu sur la bâche toutes les racines que j'ai récupérées. Donc je rappelle en fait que c'est pour stopper la végétation. Donc je vais les laisser sept euh, à dix jours en fonction de la de la, de l'apparence la, qu'auront les feuilles et ensuite euh, je pourrai les, les récupérer, les nettoyer les habiller, je les placerai dans les poubelles que j'ai réservées pour euh, obtenir mes endives.